L'amour fou. L'amour fou, c'est un, un thème absolument magnifique. Et, et dans notre introduction, Alain insiste sur le fait que l'amour a toujours besoin d'un qualificatif, finalement. Euh puisque c'est un sentiment premier. Euh, on parle de l'amour désirable, de l'amour impossible, de l'amour narcissique, de l'amour pervers, de l'amour flou. Euh, en 2018, nous avions donc choisi de nous centrer sur les excès de l'amour, l'amour fou. Les excès, mais des excès merveilleux aussi. Et bien, évidemment, pas excès au sens pathologique euh, du terme. Pour les adolescents et comme pour les bébés d'ailleurs, en arrière-plan de ce colloque, il y avait cette phrase d'André Breton dans son livre sur l'amour fou qui nous avait beaucoup marqués tous les deux. André Breton définit l'amour fou avec cette phrase absolument superbe :« Je m'étais perdu à moi-même et tu es venu me donner de mes nouvelles. » Il est vrai que dans les moments où on se sent décontenancé, perdu, dans les moments où on ne sait plus où l'on en est, dans les moments où l'on ne sait plus très bien qui l'on est, quelqu'un qui vient nous donner de nos nouvelles, peut-être qu'on peut aimer cette personne d'un amour fou. Mais j'aime bien aussi, euh, euh, en parallèle, euh, pour les bébés, penser à cette phrase euh, de la manière suivante. Si, si les bébés avaient des mots, et bien entendu, ils ne les ont pas, mais s'ils avaient des mots, si les bébés avaient des mots, peut-être pourraient-ils dire ⁇ Je ne me suis pas encore trouvé ⁇ mais déjà tu viens me donner de mes nouvelles car c'est l'adulte qui renvoie au bébé quelque chose sur les signaux qu'il émet. Le bébé est très inachevé, très immature, comme on dit aujourd'hui, très néotène, et il a besoin de l'adulte pour entrer dans la sémiotisation. Il envoie des signaux, mais ces signaux doivent rebondir, être renvoyés par l'adulte pour revenir au bébé sous forme de signes et l'informer sur des euh, matériaux psychiques qu'il euh, adresse il adresse vers le dehors, sans même savoir exactement de quoi il s'agit. On voit bien là qu'il y a des origines de, du narcissisme euh, dans, ce, dans cette boucle de communicative très précoce. Voilà, alors l'amour la, la, fou. L'amour fou a donné lieu à des interventions euh, euh, formidables. Pour moi, dans, dans mon souvenir, ce, ce colloque est peut-être l'un des plus beaux de la série des colloques de Béado que nous avons organisé. Et euh, j'espère que cet ouvrage euh, aura un grand succès, un succès à la, à la mesure de ce colloque qui avait, je crois, marqué les mémoires. Marqué les mémoires. Encore merci à Alain Braconnier, il n'est pas à mes côtés, mais nous avons pensé tout cela ensemble, écrit tout cela ensemble, et cette vidéo, euh, j'espère je, je, qu'elle lui euh, plaira.